Les sols, c'est un assemblage de particules solides, de minérales, de matières organiques qui sont organisées euh, les unes par rapport aux autres avec des matériaux qui vont servir de ciment entre les éléments euh, les plus grossiers. Ces ciments, c'est l'argile, c'est la matière organique, c'est les oxydes, les hydroxydes de fer, etc. Donc ça, cette structure, elle, suivant la nature des sols, euh, ce qu'on appelle la texture, la répartition entre le sable, l'argile, etc., Va, cette résistance va être plus ou moins grande quand on va mettre ces sols en contact avec de l'eau. Et donc, c'est ça qu'on appelle la stabilité structurelle. Alors L'érosion euh, des sols cultivés en particulier, c'est l'entraînement d'une partie de ce sol, donc des particules de terre qui sont à la surface par l'eau euh, suite aux pluies fortes qui ruissellent à la surface du sol. Donc c'est une perte de terre, de sol, et aussi un entraînement de tout ce qu'il y a avec les particules de sol, donc les polluants, les, les euh, traitements aussi, les produits phytosanitaires qui peuvent être absorbés sur les particules de sol qui sont emportées avec. Le sol se forme très très lentement à partir des matériaux géologiques, c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'années, l'érosion peut en quelques heures ou en quelques années d'événements répétés emporter plusieurs centimètres de sol qui ont mis des millions d'années à se former. Donc cette couche superficielle, la terre arable, elle est vraiment précieuse et on considère que c'est une ressource non renouvelable à l'échelle humaine, à l'échelle de temps à court terme. Donc c'est très très important de la protéger. Alors, il y a deux problématiques un petit peu différentes vis-à-vis -vis de l'érosion des sols. Il y a les, y a les conséquences euh, en place, donc la perte en terre en elle-même, qui va être néfaste et réduire progressivement la, la productivité des sols et même leur existence même. Hein. Dans certains cas, en, on travaille en Tunisie sur des sols qui sont en train de disparaître parce que la, la terre arable est, est mince et se trouve euh, positionnée sur des couches dures de grès qui euh, apparaissent nues à la surface du sol. Et une fois qu'on arrive à ces sols nus, il n'y a plus aucun espoir de pouvoir cultiver et récupérer ces sols un jour. Donc c'est vraiment quelque chose d'irréversible et qui, qui conduit in fine à la désertification dans, dans, dans certaines régions. Et puis la deuxième problématique qui est plus celle, je dirais, de nos, de nos climats tempérés avec des cultures industrielles, c'est les conséquences avales de l'érosion des sols. Parce que dans beaucoup de cas, on a des sols suffisamment épais avec des taux d'érosion qui sont malgré tout assez faibles qui donc ne menacent pas directement les sols à court terme. Par contre, ces matériaux érodés ils vont polluer euh, les territoires aval et polluer les eaux en particulier, par la turbidité, donc c'est la présence des, des particules fines dans l'eau en elle-même, qui est un problème pour la distribution d'eau potable, pour la pisciculture, pour euh, la qualité des eaux de rivière, et puis euh, tout ce qui est entraîné avec les particules de sol. C'est-à-dire tous les produits phytosanitaires, les engrais. Alors, on connaît bien le euh, problème des, des algues vertes, par exemple, en Bretagne, qui est directement lié au fait qu'avec le ruissellement et l'érosion des sols, sont entraînés euh, l'azote et surtout le phosphore qui est absorbé sur les particules, qui va permettre le développement euh, des algues vertes et l'eutrophisation des milieux en aval. Mais le plus grave pour moi, c'est aussi tout ce qui est produits phytosanitaires qui sont euh, apportés sur les sols et qui peuvent être très très rapidement euh, emportés euh, par l'érosion s'il y a une pluie qui intervient dans les quelques jours après un traitement. Donc on a, on a mesuré des, des concentrations en produits phytosanitaires qui sont euh, des milliers de fois supérieures au seuil euh, toléré pour l'eau potable juste après euh, des événements érosifs euh, consécutifs à des traitements des sols, Donc, dans, des, dans des parcelles de blé de grandes cultures et dans des parcelles de vignes également. Donc les problém La problématique principale de l'érosion en région Languedocienne, c'est en fait plutôt euh, la pollution des eaux à l'aval. Oui, en fait, ce que, ce que tu es en train de dire, en fait, le principal enjeu sous nos climats, c'est euh, enfin, surtout les, par rapport à des aspects environnementaux, mais pour l'agriculteur lui-même, euh, souvent, on associe érosion, fertilité, euh, du coup, tu, tu penses que ça, c'est un enjeu important ou pas Alors, du coup... Alors un, donc, comme je l'ai dit, c'est un enjeu, la relation érosion-fertilité, qui est très important dans beaucoup de pays du Sud, beaucoup de pays tropicaux ou des pays arides, semi-arines. Chez nous, c'est un enjeu un petit peu moins important, mais qui n'est pas négligeable localement. C'est-à-dire qu'on a des taux d'érosion euh, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de tonnes par hectare et par an en moyenne. Ça correspond à plusieurs millimètres de sols qui sont apportés chaque année. Et au final, ça va avoir euh, bah, des conséquences sur la... Que nous, on, on considère que la durée de vie des sols, elle est euh, limitée dans le temps si on a des taux d'érosion aussi forts. Donc, localement, il y a des parcelles qui vont devenir euh, très très peu productives. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup d'autres améliorations des pratiques et de l'agriculture qui ont masqué à euh, un éventuel effet sur la limitation de la, la, des rendements ou de la productivité des sols. Jusqu'ici, on ne peut pas dire qu'on ait vu, enfin il n'y a pas énormément de résultats qui mettent clairement en évidence cette relation érosion-perte euh, euh, de rendement, mais on sait qu'à terme, forcément, c'est une menace quand même qui existe, dans la mesure où on arrive à un plateau où on a développé tout, toutes les autres euh, les améliorations possibles de la, de, pour le rendement. Donc, on a masqué un petit peu cet effet jusqu'ici mais il y a des chances qui se, qui se révèlent aujourd'hui. Bon, ceci dit, il y a des cas extrêmes aussi. Même en vigne, où on a vu des taux d'érosion avec des ravines qui allaient jusqu'à déchausser des pieds de vigne. Où Là, bon, c'est vraiment une, une perte pour, les, pour la production. Alors, dans le projet Ecosfix, on travaille donc sur le, le rôle des racines vis-à-vis -vis des services écosystémiques et l'un des rôles des racines qu'on étudie, c'est la, la fixation du sol, donc le maintien en place du, du sol par les racines, le rôle que jouent les racines pour protéger contre l'érosion des sols. Donc, comme moi, je travaille sur l'érosion des sols, dans ce projet-là, on travaille sur les aspects physiques du sol, résistance, structure du sol et interaction avec les racines pour diminuer les phénomènes d'érosion. N'importe quel type de racine Alors, il y a deux, deux types de racines principaux. Il y a les, les racines fines superficielles euh, qui vont protéger vraiment la surface du sol contre l'entraînement des particules par le ruissellement. Et puis il y a les racines de structure, les racines plus grosses qui vont maintenir les horizons de sol plus en profondeur, donc éviter les glissements de terrain et euh, les mouvements de masse. Donc, euh, moi, je travaille plutôt sur l'aspect érosion de surface et donc c'est plutôt les racines fines qui vont jouer un rôle. Et dans ce sens-là, euh, ça va plutôt être des espèces euh, herbacées ou euh, arbustives plutôt que euh, les arbres euh, qui vont, eux, fixer le sol en profondeur. Mais bon, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier parce qu'il y a des interactions entre les, entre les deux aspects. Ouais, justement, parce que souvent, quand on parle d'arbres qu'on va mettre dans les parcelles, on dit ben, « voilà, ça va euh, stabiliser les sols ». Qu'est-ce qu'il en est exactement Est-ce que vraiment on a des connaissances là-dessus ou est-ce que c'est une vue de l'esprit Est-ce que c'est est quelque chose qui est palpable aujourd'hui enfin, au niveau de, de l'état d'avancement des connaissances bah, Ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. C'est-à-dire qu'on on sait que les, les racines de structure, les arbres, peuvent fixer donc le, le sol euh, en profondeur. Par contre, vis-à-vis -vis des phénomènes d'érosion hydrique de, de, liés au ruissellement superficiel, euh, ce n'est pas du tout évident que des arbres seuls ou en eux-mêmes, euh, et un rôle très très important vis-à-vis -vis de ça. Des plantations d'arbres en ligne, dans le sens de la pente, s'il n'y a pas une végétation euh, au sol, ou une strate herbacée ou arbustive, ou des résidus euh, qui sont laissés en place, ne pas forcément euh, protéger les sols contre l'érosion hydrique. Et comment, d'après toi, ça pourrait contribuer Est-ce que, si, si, là tu parles de deux choses, il y a les arbres d'un côté, la, la couverture, la, la, la contribution des arbres, au maintien ou à, ou à jouer un rôle contre l'érosion des sols, est-ce qu'elle est vraiment importante par rapport à, au reste C'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas encore bien, donc on cherche à mesurer la, la, le rôle relatif ou respectif des, des arbres et du reste de la végétation et de la couverture du sol. C'est un des objectifs qu'on poursuit dans, dans ce projet-là. Alors, il y a un effet indirect aussi des arbres, de toute végétation, c'est les restitutions de matière organique au sol. Qui vont avoir un effet indirect en plus de l'effet racine c'est un effet apport de matière organique qui va améliorer la structure et ce qu'on appelle la stabilité structurale du sol donc c'est une des choses que je mesure dans ce projet là sur l'ensemble des sols qu'on étudie on a mis au point un test pour mesurer donc la résistance des agrégats du sol des mottes de terre à l'action de l'eau donc plus ils sont stables donc on mesure une stabilité structurale plus ils vont rester co cohésifs quand il va y avoir de la pluie et du ruissellement sur le sol, et donc ils vont résister à la Alors on a, on a déjà traité depuis le début du projet euh, l'ensemble des, des échantillons hein, des différents sites sur lesquels on travaille, donc en France à Restinclière, au Costa Rica et au Laos, et on a à chaque fois testé les différentes modalités euh, d'agroforesterie, et puis aussi les échantillons de surface et de profondeur, parce qu'il y a un effet assez courant qui est euh, un contraste surface-profondeur lié à la présence de matière organique en surface qui améliore la stabilité. Et donc les résultats qu'on a pour l'instant, bah, d'une part, ils confirment des choses qu'on connaissait déjà sur le rôle de la matière organique, donc les échantillons de surface sont toujours plus stables que les échantillons de profondeur. Euh, entre les différents sites, il y a des grosses différences de stabilité qui sont liées à... À la nature du matériau, euh, du substrat, du matériau euh, géologique, hein, qui fait que les matériaux ne sont pas identiques. Et puis, on a un troisième effet qui est lié au traitement, effectivement, euh, agroforestier, avec euh, là des, des effets qui sont plus euh, subtils à, à détecter, mais qu'on qu voit quand même en particulier. Euh, Là où il y a euh, des restitutions organiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, des, des, des feuilles d'arbres qui tombent, là où la matière organique est un peu plus élevée, euh, parce qu'il y a de l'herbe aussi au sol, on a des meilleures stabilités structurelles. Et c'est important d'avoir, euh, par exemple, là, moi je pense en agroforesterie où on va avoir des racines en profondeur, est-ce que c'est important d'avoir euh, une stabilité structurelle, y compris dans des zones profondes alors, pour nous, au départ, la stabilité structurelle, c'est effectivement plutôt une propriété qu'on mesure à la surface du sol, enfin, qui est importante vis-à-vis -vis du, du ruissellement de surface, donc c'est vraiment les échantillons de surface. Mais il y a un effet, la, la stabilité structurelle, est, il, y a, il y a un effet, un aller-retour, hein, un, un feedback entre euh, bonne stabilité, bonne progression des racines. Finalement, euh, une bonne structure du sol permet aussi une bonne pénétration euh, des racines dans le sol des sols avec une mauvaise stabilité structurelle ont tendance à prendre en masse, en profondeur, donc à devenir très compact, et à créer des obstacles à la pénétration racinaire. Donc il y a un, une sorte de, de cycle vertueux, une bonne stabilité permet une bonne pénétration des racines, qui à son tour améliore la stabilité structurelle par le fait des, des exudats racinaires, de toutes les matières organiques qui sont associées à la, à la présence des racines, aux micro-organismes, qui dégradent les racines quand elles sont mortes, etc., qui ont un effet euh, positif sur la stabilité structurelle aussi. L'érosion, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, hein, puisque euh, c'est à la fois une, euh, un refus à l'infiltration. Il y a de l'érosion hydrique que quand il y a de l'eau qui ruisselle. Donc, tout ce qui favorise l'infiltration de l'eau dans le sol euh, limite l'érosion. Et puis, le deuxième effet, une fois que le ruissellement démarre, c'est la résistance du sol. Donc, l'amélioration la, de la stabilité structurale joue sur les deux tableaux. Il joue à la fois sur l'amélioration de l'infiltration, parce qu'il maintient une meilleure structure, une meilleure porosité pour permettre à l'eau de s'infiltrer, et il augmente la résistance du sol. Donc, il va limiter la fabrication de petits fragments de sol qui vont être euh, entraînés par le ruissellement, donc diminuer l'érosion. Donc, on a, ces, je dirais, c'est gagnant-gagnant d'améliorer la stabilité euh, du sol, de toute façon vis-à-vis -vis de l'infiltration, donc, donc de la recharge et de la réserve en eau du sol, et vis-à-vis euh, -vis du maintien de la, de la structure et de la résistance à l'érosion, qu'on appelle donc, la, la, fin, la sensibilité à l'érosion, qu'on appelle l'érodibilité, qui est diminuée quand, euh, quand on améliore la stabilité structurelle. Enfin, quand est-ce que les racines elles poussent par rapport au débourrement des feuilles et tout ça Donc euh, si on, on mesure sur celui-là, il par, Parmi que les pratiques les, euh, le qui feuilles... peuvent être positive pour protéger euh, les sols contre l'érosion et donc euh, maintenir une bonne qualité des sols. Il y a tout ce qui est euh, association de cultures avec... Euh, alors, soit des aménagements euh, du paysage au travers de haies, de réduction de la taille des parcelles, euh, soit l'agroforesterie par euh, le fait qu'on intercale des cultures avec des, des végétations ligneuses va permettre de créer dans le paysage en fait, des, des obstacles. Ce, ce, qui est, euh, ce qui est le plus euh, dommageable, le plus euh, propice à l'érosion, c'est l'uniformité euh, des, des, des états de surface et des terrains. Donc, ce qu'on appelle état de surface, c'est des sols entièrement nus sur des, sur des hectares et des hectares à un, même moment, à un moment donné. Donc, Tout ce qui rompt euh, l'homogénéité des sols est quelque chose de positif, à la fois dans le temps et dans l'espace. En fait. Ce sont les effets de couverture du sol, de présence de racines qui vont améliorer, dans un premier temps, la stabilité structurelle du sol, comme je le disais tout à l'heure, et protéger contre les phénomènes d'érosion quand ils se manifestent quand même. C'est-à-dire que Malgré toutes les précautions qu'on peut prendre et avoir des sols de bonne stabilité, il y a des conditions, parce qu'une pluie est beaucoup plus forte que d'habitude, où il va quand même y avoir de du ruissellement et de l'érosion. Et à ce moment-là, c'est l'organisation euh, du paysage qui fait que cette érosion va créer plus ou moins des dégâts, c'est-à-dire que, que les, les matériaux transportés vont aller plus ou moins loin. Si on imagine une parcelle avec des alternances de cultures et de, de zones enherbées ou de cultures et de zones boisées, on imagine bien que l'érosion va être limitée, la distance maximale de transfert des particules va être juste à l'intérieur de, de la partie cultivée et les zones boisées ou enherbées vont repiéger les sédiments. Donc ça va permettre de maintenir les matériaux finalement à l'intérieur d'une parcelle donnée ou à l'intérieur d'un territoire donné. Et donc toutes ces, toutes ces pratiques-là vont euh, limiter euh, fortement l'ampleur de l'érosion éviter que les particules aillent jusqu'au cours d'eau et, euh, et à l'aval. What? <sniffs>